l'être sera là, peu importe ce que tu fais. Que tu sois dans un manquement à toi-même ou dans une pleine réalisation de toi-même, ce sera là. On, on, tu confonds les niveaux entre tu te sens être l'être et cette différence que tu perçois dans ta vie quotidienne avec tes manquements. Et donc, tu te dis que les deux sont totalement différents alors que les deux sont les mêmes. C'est juste une histoire de point de vue. Et chez toi, c'est sous-tendu par quoi un vice de forme, un vice de forme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et d'où ça vient surtout D'une trouvaille inédite. Une trouvaille inédite, c'est ah oui d'accord. Tu veux avoir la perle rare. Tu veux bouger, aller à l'extérieur uniquement si le jeu en vaut la chandelle. Donc tu crées des conditions sine qua non, des conditions pour pouvoir bouger, pour pouvoir toi réaliser. Et en fait, ces conditions sont impossibles à, à réaliser parce que euh, tu te mets une pression de fou. Donc, on est vraiment sur ton rapport à l'action, à la gravité, à la légèreté. Voilà comment je pourrais résumer la chose. Et c'est aussi valable pour le groupe, d'ailleurs. Surtout la gravité. On se laisse avoir... En gros, le groupe résonne... Je me laisse avoir par des scénarios pas possibles de de mon mental, de mes euh, archétypes familiaux, etc., de mes règles familiaux, familiales. On veut à tout prix que toutes nos actions soient parfaites, que toutes nos actions soient celles qui vont changer notre vie, à jamais, et nous rendre parfaits aux yeux des autres. Euh, on est encore sur un rapport infantile. Pourquoi c'est infantile C'est euh, un rapport biaisé de nous-mêmes. On a une vision tronquée comme si on était un, un, un, un demi on se voit comme étant fondamentalement mauvais on voudrait être parfait alors qu'on se sent imparfait et ce sont ces deux choses qui créent une dichotomie énorme en fait